Alors mon livre euh, parle d'une famille, la mienne, et euh, de la transmission d'un secret à travers euh, plusieurs générations. Alors je me promenais avec euh, mon amie et éditrice euh, dans le cimetière du Montparnasse, ça ne s'invente pas, et en fait on déambulait comme ça et... Et Elle connaissait cette histoire parce que, parce qu'on est très proche, et donc elle me dit Mais euh, tu devrais l'écrire, euh, vraiment, c'est très important, etc. Et donc, euh, c'est pas du tout ma formation au départ. Je suis directrice artistique, donc je suis quand même enfin, je fais des couvertures de livres, pas voilà. Et donc, euh, je suis dit Mais non, moi, je sais pas écrire tout ça. Donc, euh... Et elle me dit, mais tu dois bien écrire des petits textes qui ont un rapport avec, bon, avec l'histoire et tout ça. Et donc, je lui dis, bah oui, j'ai des petits textes que j'écris quand je peux vraiment pas faire autrement. Donc, euh, voilà. Et elle m'a dit, ah, ben bah, s'il te plaît, envoie les moi. Et puis, voilà. Et puis, ça a commencé comme ça. Voilà. Donc, c'est ce souvenir-là d'un printemps dans, dans le cimetière du Montparnasse. Alors, dans l'enveloppe euh, dont j'ai hérité, en fait, se trouve euh, ben, toute la correspondance de mes grands-parents. Et de mes quatre grands-parents paternels, parce que j'en ai eu quatre, les parents biologiques de mon père et ses parents adoptifs. Voilà, c'est une correspondance qui, qui court sur une vingtaine d'années entre le, le, le milieu des années 20 et jusqu'en 1943. Alors ce sont mes vrais grands-parents, Isma et Frida Kogan euh, sont mes vrais grands-parents. Kogan euh, euh, était un, un peintre euh, de l'école de Paris, il était ukrainien, il est arrivé en France dans les années 20. Euh, voilà, il a étudié à l'Académie Rançon qui était euh, rue Joseph Barra à l'époque, elle n'existe plus. Euh, voilà, et donc euh, il peignait. Puis, euh, malheureusement, il était tuberculeux, donc euh, il a dû euh, partir de Paris et vivre près de Fontainebleau, là où se trouvait ensuite leur pension de famille. Et, euh, et euh, il a continué à peindre jusqu'à sa déportation. Voilà, et bah, Frida Kogan était de son nom de jeune fille, Frida Mandelstam, elle était lituanienne. Euh, elle est arrivée à paris euh, en même temps que lui c'était mes grands parents s'étaient rencontrés à berlin je connais pas les circonstances de leur euh, rencontre mais ils sont venus à paris ensemble ils se sont mariés euh, euh, près d'ennessee euh, en 1926 voilà et euh, c'est elle qui tenait euh, la pension de famille euh, qui euh, était assez autoritaire euh, qui gérait euh, tout dans la maison et tout dans la famille alors il est Urgent de continuer à témoigner parce que euh, ben, d'abord les survivants sont de plus en plus rares euh, et qu'ils commencent à être effectivement très très vieux euh, et pour ceux qui restent et puis parce qu'en fait il euh, ben, y, a, y a quand même beaucoup de personnes qui, qui oublient cette histoire en fait c'est en même temps c'est dans l'ordre des choses malheureusement c'est à dire que c'est une histoire qui va avoir qui a 80 ans euh, voilà donc euh, ben, pour les générations euh, euh, de mes enfants, par exemple, c'est pas du tout dans leur, euh, dans leur culture, dans leurs références, dans leur... Euh, l'école, euh, il l'étudie à l'école, mais euh, c'est tard et puis assez vite. Donc, euh, donc voilà, et je pense qu'il il était urgent de, de, de, de, de continuer à témoigner, parce qu'en fait, ce, enfin, en ce qui me concerne, mais je pense que je suis vraiment pas la seule, c'est aussi des histoires qui, malgré le fait qu'elles ne soient plus du tout au centre de notre société, de nos références, etc., continue à, à infuser euh, à nos générations. Enfin, moi, je suis la troisième génération et je me suis bâtie avec cette histoire. Donc, euh, donc euh, et elle m'a beaucoup entravée. Donc, euh, je pense que c'est, voilà, il faut témoigner pour ça, pour qu'on n'oublie pas, mais qu'en même temps, elle n'incombe pas aux générations futures et qu'il y ait des mots qui soient mis dessus. Euh, oui, que ce c'est pas, euh, pas qu'un livre euh, sur la Shoah du tout, euh, c'est un récit de famille, mais c'est pas qu'un récit de famille non plus, c'est vraiment euh, une histoire qui est aussi très romanesque, avec euh, une histoire d'amour euh, incroyable, euh, et, euh, et qui, je pense, peut, peut parler à tout le monde, parce qu'elle parle à la fois euh, ben, d'amour, aussi de transmission, d'amour filial, de... de, de, de, de de la possibilité de rompre les silences qui existent dans les, dans les familles. Donc, euh, voilà, je pense que c'est assez universel et chacun peut, se, peut, peut y trouver une, un point d'attache.